Je m'appelle Audrey Guerre et je coordonne Live DMA. Live DMA, c'est un réseau européen qui fédère des associations qui représentent des salles de concert, des clubs et des festivals en Europe. À ce jour, on a 19 membres dans 15 pays européens, et ce qui représente en tout environ 3000 salles de concert, clubs et festivals. Donc, Live DMA existe depuis 2012 et on bénéficie des financements européens, Europe Créative, en tant que réseau, depuis 2017. Ce sont des financements qui nous ont permis vraiment de, de structurer notre réseau et de développer nos activités et notre influence à l'échelle locale, nationale et européenne. On a un projet qui se développe sur trois axes, donc le projet à travers le financement Europe Créative s'appelle Lifestyle Europe. C'est un projet qui se décline sur trois axes, donc un axe de, de coopération, de mise en contact, de relations, d'échanges entre, entre nos membres. Un axe de capacity building où on va apporter de la ressource, des connaissances et des outils à nos membres pour qu'ils puissent eux-mêmes développer de nouvelles compétences ou de nouvelles activités et un axe advocacy donc de représentation et d'influence pour à la fois identifier les enjeux du secteur de la musique live en Europe et de pouvoir porter ces enjeux auprès auprès des politiques. Donc Live DMA à la base est fondée sur une charte éthique et sur des valeurs qui sont partagées par nos membres donc euh, des valeurs euh, de diversité euh, à la fois euh, artistique, sociale, culturelle et économique. En termes d'activité, euh, par exemple, euh, on organise des groupes de travail chaque année, des groupes de travail thématiques. Euh, L'an dernier, on a travaillé sur euh, Music is Not Noise, donc tout ce qui concerne plutôt la réglementation sonore. Et les participants du groupe de travail ont décidé d'écrire ensemble un livre blanc, un white paper. Donc, ce travail, en fait, ça nous a permis euh, de travailler sur des sujets qui sont très importants pour euh, le secteur pour la musique live et euh, d'être un interlocuteur reconnu auprès d'organisations internationales et sur des secteurs ou sur des sujets qui dépassent le champ culturel. On travaille beaucoup euh, sur euh, l'observation. Donc là, on a publié récemment euh, le survey. Le survey, c'est euh, un processus... Euh, au long cours, en fait, de collecte d'informations sur les activités, l'emploi, les finances des salles de concert. On publie un, un rapport à peu près tous les deux ans euh, qui permet, avec des chiffres clés, des indicateurs, de, de montrer la réalité et les enjeux du secteur. Euh, et euh, ce processus du survey, en fait, ça donne à la fois la capacité à nos membres de développer leurs compétences en termes d'observation de leur propre secteur. Et euh, ça va nous permettre, euh, nous, en tant que Live DMA, de porter ces résultats au niveau européen, auprès de la Commission européenne, du Parlement. Mais nos membres peuvent aussi s'en saisir, eux, à l'échelle nationale, auprès de leurs ministères ou auprès euh, des villes et, et des régions. Donc, les actions qu'on mène au niveau du Live DMA, on essaie de le faire aussi à travers des, des campagnes de communication positive, donc que ce soit avec Open Club Day, ou avec la campagne « Support your local music scene » où des artistes maintenant confirmés ont aussi témoigné sur pourquoi est-ce que ces petits lieux ont été importants dans, dans le lancement de leur carrière. On essaie toujours d'avoir cette, cette dimension aussi positive pour faire valoir les intérêts des salles de concert en Europe. Mais il y a aussi des pays européens en fait, où, où l'IFDMA n'est pas présent. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'en fait, il y a aussi de nombreux pays européens où les salles de concert ne sont pas organisées en, a, en, en association nationale, en fédération. Donc, notre but, avec Europe Créative, notamment, ça va être d'aller vers ces pays aussi et de voir comment on peut développer cette structuration et passer de modèles de compétition entre des salles de concert qui sont sur un même territoire à des enjeux de coopération.